Nous sommes dans un endroit de sources et ces sources nous permettent d'alimenter les nappes phréatiques nous permettra d'arroser les cultures à condition qu'il n'y ait pas de produits chimiques remis par des sociétés multinationales qui ne pensent qu'à leur actionnaire au détriment de la planète donc nous devons protéger ces petits ruisseaux, ces sources et bien entendu la mer.